on va étudier l'anatomie de la vessie. Pour cela, on adoptera le plan suivant. On va commencer par une introduction brève, puis on va voir la situation, la forme, la capacité et les dimensions de la vessie, puis on va voir la configuration de la vessie, puis on étudiera les moyens de fixité et l'allonge visicale, puis on va voir la structure interne histologique de la visie. Puis, on va voir ses rapports topographiques avec les organes de voisinage. Puis, on va étudier sa vascularisation, énervation et son drainage lymphatique. Et on va finir par une conclusion. La vessie est un organe musculo-membraneux. Elle est intermédiaire aux urtères et à l'urètre, dans laquelle l'urine secrétée de façon continue par les reins, S'accumule et séjourne dans un intervalle de mixtion. Elle est située dans la cavité pelvienne, mais elle peut remonter jusqu'au niveau abdominal quand elle est pleine. Elle joue le rôle de réservoir des urines provenant des urtères. Pour la situation de la vessie, quand elle est vide, la vessie occupe la cavité pelvienne. Elle est appliquée sur la face postérieure de la symphyse pubienne. Quand elle est distendue, la vessie fait saillie dans l'abdomen. Chez l'homme, elle est située en avant des vésicules siminales et du rectum, et au-dessus de la prostate. Chez la femme, elle est située en avant de l'étérus et du vagin, au-dessus du diaphragme pelvien. Pour la forme de la vessie, la vessie a une forme périforme et comprend un corps ovoïde à l'état de réplétion, c'est-à-dire quand la vessie est pleine. Un corps qui est aplati à l'état de vacuité. Il présente une face supérieure, deux faces inférolatérales, apex un apex antérieur, un fin qui est postérieur au niveau de la base de la vessie et un col de la vessie qui se continue par le en bas. Pour la capacité et les dimensions de la vessie, elle mesure 6 cm de longueur, 5 cm de largeur. La vessie a la capacité de doubler ses dimensions quand elle est pleine. Sa capacité est très variable chez l'adulte. Il a une capacité anatomique maximale de 2 à 3 litres. Cette capacité est plus grande chez la femme. Chez l'enfant la capacité et les dimensions de la vessie peuvent varier et en fonction de l'âge allant jusqu'à 250 ml à l'âge de 12 ans. Pour la configuration de la vessie, la vessie, contenue dans une loge fibreuse, elle contient un orifice urétral antérieur et médian au niveau du col de la vessie. Cet orifice est entouré d'un bourrelet dû à la présence du sphincter interne qui contient des faisceaux musculaires lisses. On a les orifices des urtères. Ils sont latéraux en forme de fente, situés aux angles d'un triangle qu'on appelle le triangle de Lyoto. Entre ces deux orifices, un bourrelet soulevé par la présence d'un faisceau musculaire qu'on appelle le muscle interurétéral. En arrière de ce muscle hérétéral, on a le bas-fond visical ou l'arrière-fond de la vessie. La vessie a un bord postérieur qui se moule sur la saillie du rectum. Elle a une courbure à concavité postérieure. Il dessine la limite du cul de sac de Douglas. Pour les bords latéraux de la vessie. Ils sont épais et convexes et longés par l'artère ombilicale. Le péritoine a la particularité de déborder sur cette paroi latérale. Pour l'angle antérieur de la vessie ou bien le sommet de la vessie, qui se continue avec le, long, le ligament ombilical médian ou l'urac. L'angle inférieur de la vessie ou le col visical ou l'orifice supérieur de l'urètre. Il se projette à mi-hauteur en arrière de la symphyse. Pour les moyens de fixité de la vessie, la vessie est contenue dans une loge cellulofibreuse qu'on appelle la loge visicale. Elle est maintenue grâce à des fascias, des ligaments, un diaphragme pelvien et le périnée. Ces moyens de fixité diffèrent de chez l'homme et chez la femme. Chez l'homme, on a le fascia visical, qui est la tunique adventice. On a l'aponévrose ombilico-prévisicale en avant. Cette aponévrose se continue en bas par le fascia prostatique et fusionne en arrière avec le fascia rétrovisicale. Le légament ombilical médian, ou l'orac, le ligament pubo-prostatique qui s'étend depuis la symphyse pubienne jusqu'à la prostate. Latéralement, on a les ligaments visco-latéraux et les lames pubo-sacro-génitales. Et aussi, on a le diaphragme pelvien et le périnée par l'intermédiaire du fascia inférieur du diaphragme urogénital. Chez la femme on a le fascia visical ou bien la tunique adventice, le fascia ombilico privisical qui fusionne en arrière avec le fascia rétrovisical et en bas avec le fascia supérieur du diaphragme urogénital. On a le ligament ombilical médian ou bien l'orac. On a le ligament visico-antérieur par l'intermédiaire du ligament pubovisical qui est tendu depuis la symphyse pubienne jusqu'à jusqu la vessie. On a latéralement les légaments visico-latéraux. aussi, on a le légament visico-utérin. Aussi, les, les lames pubosacro-génitales. Et le diaphragme pelvien et le périnée. Pour la structure interne de la vessie, la vessie est formée de trois tuniques, la muqueuse, la musculeuse et l'adventice. Une adventice qui est cellule nerveuse et vasculaire, une musculeuse ou bien d'étrusore formée par trois couches musculaires, une couche superficielle formée de fibres longitudinales une couche profonde ou plexiforme, et puis une couche moyenne qui constitue au niveau du col le sphincter lisse du col visical ou le sphincter de l'urètre. Une muqueuse de type urothéliale qui est rouge, lisse et unie, au niveau du trigone, elle présente quelques papilles. Le péritoine ne revêt que la face supérieure et partiellement les faces postérieures et latérales. Il recouvre partiellement la vessie au niveau du dôme, alors la vessie peut être abordée chirurgicalement par voie extra-péritoniale. Les urtères ont une implantation oblique au niveau de la paroi visicale. Et leurs amarrages au niveau du plan musculaire, musculaire du trigone créent un dispositif anti-reflux qui fait qu'à l'état normal, l'urine ne peut en aucun cas remonter contre-courant vers le rein. Pour les rapports topographiques de la vessie, les rapports de la face supérieure de la vessie, elle répond en haut au péritoine qui recouvre la face supérieure de la vessie. La face supérieure de la vessie répond aussi aux onces intestinales et au colon sigmoïde. La face antéro inférieure de la vessie répond à la symphyse pubienne et le pubis. à la ponevrose ombilico-prévisicale, au légament ombilical ou l'orac et aux artères ombilicales pour les rapports du sommet sont représentés par l'orac qui s'étend jusqu'à l'ombilique. Pour les rapports de la face postéro inférieure de la vessie, chez l'homme, elle répond au canaux déférent, au vésicule siminal, à la portion terminale des urtères et au feuillet péritonial qui forme le cul de sac vésico-rectal, la ponevrose prostato-péritoniale qui est située entre le rectum en arrière et la vessie et la prostate en avant. Pour les rapports postéro-inférieurs chez la femme, le feuillet péritonial qui forme le cul de sac visico utérin. il répond aussi à la face antérieure du vagin, à la cloison visico-vaginale qui sépare le vagin et la vessie la portion terminale des urtères. Pour les rapports du bord postérieur de la vessie, il est séparé du rectum par le cul de sac visico-rectal chez l'homme et séparé des organes génitaux par la cloison visico-vaginale et par le cul de sac visico-utérin chez la femme. Pour la vascularisation Innervation et drainage lymphatique de la vessie. La vascularisation artérielle de la vessie provient essentiellement des branches de l'artère iliaque interne. Pour les artères antérieures, elles sont fournies par l'artère pudendale interne et par l'artère obturatrice. Les artères postérieures et inférieures sont fournies par les artères visicales inférieures et l'artère vésiculodifférentielle. Les artères supérieures proviennent de l'artère ombilicale. Pour le drainage veineux de la vessie, les veines des parois vésicales se jettent dans un réseau périvésical qui rejoint en avant le plexus rétropubien qui se draine lui-même dans les veines pudendales internes, puis vers la veine iliaque interne. Latéralement, les plexus visicaux se drainent par les veines visicales qui se drainent eux-mêmes dans les veines iliaques internes. Pour le drainage lymphatique de la vessie, les lymphatiques de la face supérieure et entéro-inférieure de la vessie aboutissent au ganglion iliaque externe et au ganglion obturateur. Pour les lymphatiques de la face postéro-inférieure, ils vont essentiellement au ganglion hypogastrique, au ganglion iliaque interne et au ganglion interhiliaque. Pour l'énervation de la vessie, l'énervation provient des nerfs vésicaux qui émanent du plexus hypogastrique inférieur. Elle est assurée aussi par les neurofibres sympathiques et parasympathiques émanant des troisième, quatrième nerfs sacrés pour le contrôle volontaire de la miction. En conclusion, la vessie est un organe musculo-membraneux intermédiaire aux urtères et à l'urètre. Elle a le rôle de réservoir des urines avant leur excrétion via l'urètre. Il est situé dans la cavité pelvienne. Ses dimensions diffèrent entre la femme et l'homme et l'enfant. La loge visicale entoure la vessie et permet sa fixation. Sa paroi interne est constituée de trois tuniques essentielles. Ses rapports diffèrent entre l'homme et la femme. Sa vascularisation est assurée essentiellement par les branches issues des vaisseaux iliaques internes.